Tu es Bernard Rocher, tu es designer, si on peut dire cela. Est-ce que tu me parles un petit peu de ta vie et comment tu en es venu à créer, enfin, co-créer cette exposition au Mémorial National Prison de Montluc aujourd'hui Alors, je connais Grégoire Korganov, l'artiste, euh, qui est à la fois photographe et réalisateur, parce qu'on a fait nos études ensemble à l'école Estienne il y a 35 ans de ça, qu'on a forgé notre amitié là-bas en, en réfléchissant sur les formes, sur les couleurs, sur le rythme et sur le sens. Donc... Euh, quand je dis que je suis designer, ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est de donner une forme à des idées. Euh, et là, c'était tout à fait le cas, puisque Grégoire avait déjà produit cette, cette exposition l'année dernière, lors du Festival d'Avignon, dans le Inn, dans une très belle église euh, au, au Célestin, euh, qui est une sublime église. Euh, et comme très souvent, euh, moi, quand je rentre dans un lieu architectural puissant, je me dis, est-ce que ce qu'on a fait, c'est au niveau quoi Est-ce que ça résiste à la puissance de, de l'endroit. Et pour s'en dédouaner, j'ai proposé à Grégoire, alors c'était aussi lié à une contrainte, mais la contrainte c'est très bon dans la création. Ça, ça force à, à trouver des solutions. Euh, et donc je me suis dit, puisque c'est si beau, ces ogives, ces grottes verticales, il va falloir travailler par le sol. Donc j'ai conçu des, des monolithes noirs comme des grosses caisses américaines, comme des cadres en fait, naturels pour les grandes images de Grégoire qui faisait qu'il n'y euh, avait pas de compromis possible. Il y avait l'architecture et puis le travail qui part du sol de ces grosses masses assez sombres et qui donnait euh, une puissance hiératique très forte aux images. Et l'autre idée dont j'étais très content là-bas, c'était euh, de créer euh, une boîte dans la boîte. C'est-à-dire qu'on avait fait une cellule vidéo à la taille d'une cellule de prison. J'avais pris les mesures exactes de la cellule de la prison. Et ça devenait l'endroit pour voir le film que Grégoire a fait à propos des rêves des détenus qui sont lus par des anonymes. Donc, il y a eu une longue longue démarche de Grégoire pour concevoir ce projet. Et quand il a été question d'aller euh, occuper la prison de Montluc, qui est donc la seule prison de France qui soit visitable, donc ça, moi j'étais hyper excité à quoi ça ressemble. Parce qu'évidemment, on a des images de la prison dans les films ou les documentaires, mais c'est différent qu'y entrer pour la première fois. Là, il fallait faire tout l'inverse, c'est-à-dire que dans l'église, il fallait faire des monolithes autoportants. Ici, il fallait s'appuyer sur les murs, jouer avec les couleurs qui étaient déjà là, puisque curieusement, la prison est très colorée. Il y a des verts, des saumons, des oranges, des bleus vifs, des portes en bois brut. Donc, Il y a déjà une palette très puissante et donc il fallait entrer en résonance avec ce travail. Donc par exemple, les lettres des détenus, qui sont lisibles pour le visiteur s'il fait l'exposition, s'il vient visiter l'exposition, je les ai placées dans des cadres qui sont monochromes, c'est-à-dire qui disparaissent par rapport à la couleur du mur. Quand le mur est orange, mon cadre est orange. Pour faire sortir le petit rectangle de la lettre, qui est la lettre originale qu'a reçue Grégoire. Euh, de la lettre d'un détenu. Euh, voilà. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est... Dans ce dialogue en fait, entre les formes et les, et les, et les sens, entre les mots et les images, euh, c'est l'idée de la démocratie. En fait. Je trouve qu'on est dans une période qui est hyper dangereuse, euh, que, avec les réseaux sociaux et le numérique en général, il y a une vraie menace sur ce que c'est que l'espace de parole et l'espace du compromis. Et donc, pour moi, euh, quand je, je viens porter le travail de quelqu'un d'autre, ça n'est pas mon travail, c'est le travail de Grégoire Korganov. je me mets au service comme un passeur. Quand je jouais au foot, j'étais milieu de terrain. C'est ça un milieu de terrain. Il récupère la balle de derrière, il va la porter devant. Ce n'est pas celui qui marque, c'est celui qui passe. Donc c'est celui qui regarde. Qui est disponible et à qui on peut donner la balle C'est pareil dans une exposition. C'est trouver des lieux pour que le regard du spectateur puisse se poser et puis lance une réflexion. Et idéalement, parce qu'une exposition c'est aussi les émotions, toucher son cœur, pas que son esprit. Toucher son cœur et qu'il reparte en se disant euh, j'ai vécu un truc, j'ai appris quelque chose. Et comment tu en es venu au design Ça, Je me suis posé la question tout à l'heure par rapport à toute cette structure que j'ai vue, cette installation. Alors quand j'étais petit, je dessinais pas trop mal. Euh, je suis gaucher. Alors, c'est une, une bizarrerie, les gauchers sont 10% de la population. C'est un, une statistique qui n'évolue pas. Et curieusement, euh, vous le savez sans doute, mais euh, les hémisphères cérébraux sont croisés par rapport aux mains. Ça veut dire que quand on est gaucher, on est relié à la partie instinctive du cerveau. Et très curieusement, quand on est à l'école en maternelle ou en élémentaire, euh, si on dit combien il y a de gauchers dans la salle, on est 3 sur 25 ou 20, 28. Quand je suis arrivé dans, dans une école d'art à Paris, quand la prof a posé la question, on était plus de la moitié à lever la main. Et donc, en fait, pour moi, même l'écriture, ça a été une douleur. Parce que là encore, les droitiers ne peuvent pas s'en rendre compte, mais l'écriture, ça a été faite pour les droitiers. Le ductus, c'est-à-dire le fait de passer de gauche à droite, c'est un geste de droitier parce que le droitier voit ce qu'il écrit au fur et à mesure que sa main avance et son ombre portée, elle est en dehors, et comme par hasard, le tableau est avec des fenêtres qui sont sur la gauche de la pièce. Le gaucher, lui, il est dans son ombre. Il ne voit pas ce qu'il écrit. Il repasse avec sa main sur une encre qui n'est pas sèche. Donc, en fait, j'ai pris conscience du dessin et des formes en écrivant. Et en écrivant, j'ai compris ce que c'était que la graphie. La graphie, ça m'a amené à la typographie. À la graphie en général, photographie, muséographie, voilà. Le fil il est là. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous ceux qui veulent faire du design Du design, même, ça peut être plus loin, ça peut être de l'art, enfin, oh. parce que pour moi, c'est lié, en fait, ces choses-là. Apprendre à se connaître. Parce que là, ce qu'on va demander à un designer ou à un artiste, c'est d'être capable de produire un point de vue, d'avoir un point de vue sur le monde. Euh, et ça, c'est le plus difficile. Parce qu'il faut à la fois être très à l'écoute de ce qu'on ressent, donc être au plus près de sa réalité, et en même temps, être très ouvert. Le, la, la clé, entre guillemets, c'est d'être très curieux, de voir des expos, de voir des films, d'écouter de la musique, d'être touché par un nuage qui passe, d'être capable d'être secoué par une émotion euh, d'un truc qui est là, juste là, une petite pierre, une petite fleur. Aller ensuite à la de l'histoire de l'art, parce qu'il y a des gens qui ont fait tellement mieux avant nous, tellement mieux, qu'il faut être très humble. Et puis aussi, saisir la chance de partir d'une feuille blanche. Moi, le job... Bah, ce qui me plaît dans mon job, c'est que euh, tous les matins, je démarre d'une feuille blanche. J'ai une utopie devant moi. J'ai toute l'histoire que je connais, l'histoire de l'art, parce que j'ai beaucoup étudié. et puis C'est un plaisir pour moi d'apprendre. C'est aussi pour ça que j'enseigne. J'enseigne depuis plus de 15 ans, presque 18 ans maintenant, en plus de mon travail, pour apprendre encore et pour transmettre. Et, et en fait, euh, cette articulation très précise entre le grand tout de l'univers et la petite chose qu'on est soi, euh, c'est ça qui fait qu'on peut toucher l'autre. C'est-à-dire que les peintres qui me touchent, je vais citer un parmi plein d'autres, Van Gogh. Van Gogh toute sa vie, il a cru qu'il n'était pas un peintre. Il en pleurait tous les soirs. Il a fallu que son frère le soutienne financièrement, euh, psychologiquement, sentimentalement, parce qu'il s'en est même coupé l'oreille tellement il était malheureux, en se disant « ce que je fais c'est de la merde ». Non, c'était un génie. Sauf qu'il était tellement en avance sur son temps. Mais pourquoi c'est un génie Pourquoi est-ce que dans ces nuages on voit des mouvements Parce que c'est ça qu'il a vu, lui c'est sa vision à lui. Donc le conseil que je donnerais, c'est d'être à l'écoute de soi, très fort à l'écoute de soi, et c'est comme ça qu'on touche l'univers.